Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 241 de Stage One. et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle Bart Barian Voilà. Donc euh, alors ça a l'air d'être un jeu.. What the fuck, regardez déjà. Euh, j'ai joué euh, quelques minutes pour voir à peu près quel style de jeu c'était. Et en fait, euh, bah, j'ai pas trouvé. Donc j'ai pas trouvé ce que c'était comme, euh, comme jeu en fait, donc du coup bah on va essayer de regarder ensemble un peu plus loin. Euh, c'est parti, je sais pas du tout... Ouais voilà on va prendre un nouveau un nouveau profil, on va prendre un mode normal. Parce que Insane, euh, voilà, hein, j'évite en général, surtout pendant des tests pour essayer de quand même de pouvoir jouer. Alors, euh, Your Hero, bla bla bla. Putain c'est en anglais, en fait c'est à moitié en anglais, à moitié en français, j'ai vu ouais, les suivants. Et à côté de ça, c'est écrit en anglais. Ils auraient quand même pu traduire entièrement le truc. Ok. On essaye de comprendre. Ok. <rire> Fais pipi. C'est bien. Prends une arme. Ouais. Jouer du lutte. Salutations sac à viande, je suis le tutoriel, je suis ici pour bien <rire> vous enseigner les bases. Soyez attentifs pour ne pas vous ridiculiser. La première étape de faire vos premiers pas à marcher peut sembler difficile mais je suis sûr que vous pouvez y arriver. You can move. Alors là c'est l'anglais, vas-y ta mère. Euh, you can move avec la souris. Ok. Ok, ok, donc j'ai juste à laisser cliquer. YOLO. Et récupère un peu là. Hop. Quelle aisance marcher être dans être semble être dans vos cordes Waouh, ça marche. Donc, euh, c'est en train de te foutre de ma gueule un petit peu quand même. Les notes sont générées automatiquement tandis que vous jouez de votre lutte H. Voilà, c'est une lutte H. Une pistache, moi. Euh, restez immobile, vous permet de faire un solo de lutte et de générer des notes plus rapidement. Restez immobile, solo de lutte. Use your note to summon you need to fight... Your... Ok. D'accord, avec mes notes que j'ai là-haut, je peux invoquer des gens. Alors lui, est-ce que je peux lui demander sa gueule Comment j'attaque Et Encaissez moins de coups, courir et attaquer plus vite. Vous pouvez dépenser des notes pour réaliser des sauts de pouvoir. Sans décisif, pour surveiller, utiliser la munition pour vous donner un avantage au combat un solo de pouvoir, allez c'est donc c'est un truc de musique voilà, il est mort donc est un, en fait c'est un jeu de musique et de combat, tout en étant un peu RPG euh, Bon, la jauge de combo se remplit à chaque ennemi tué, au bout de 5 vous pouvez appuyer dessus pour accomplir un solo d'étourdissement, il va éviter les coups, sinon la jauge sera remise à zéro. ok on clique dessus, oh il y a plein des bonhommes, Bro, solo d'étourdissement Ouh C'était votre introduction de la survie, ça tombe bien car on dirait que les gobelins arrivent en force. Saurez-vous. Servez-vous de ce que vous avez pris pour défendre le cristal de votre ville et survivre à cette journée Ok, à cette journée, donc ce sera un tower défense alors. alors on, va, on va invoquer lui. Où c'est qu'ils sont Alors mon cristal, ça a l'air d'être ça. Le château. Mon village. L'autre il s'est fait juste démonter, quoi. Mon cristal se fait attaquer, mon cristal se fait attaquer, mon cristal se fait attaquer. Ouh. C'est tendu, c'est tendu. Je pense que c'est comme ça que qu'on joue. Hein. Je suis pas sûr du tout. Alors ça, ça me permet de me déplacer plus vite. Ok. Ok, ça va. Ça... Ok, je suis mort. J'espère que je me retape pas le tutoriel. 31. On va se prendre lui. Ok, donc euh, faut vraiment éviter de se faire toucher parce qu'en fait, ça, ça en, fait, en fait, on meurt. Donc mes ennemis je les vois ici. Donc en fait j'ai vraiment pas beaucoup de vie du tout en fait. Hein. Mais genre vraiment pas beaucoup. On va appeler un deuxième bonhomme, on va appeler lui. Parce que j'ai plein de j'ai plein de notes. On va voir si on peut survivre. Ouh On est toujours le matin. Ça veut dire qu'il va y en avoir une deuxième vague. Mon dieu mon Dieu, ce jeu. Alors, bon bah du coup, on a compris à peu près le principe. On va pouvoir continuer à jouer. Hop, donc je vais pouvoir parler tout en même temps parce que du coup, c'est pas en fait, c'est pas si compliqué que ça, je pense. c'est comme on est sur une sorte de tower defense RPG, euh... mais ils sont en fait, oui, ils sont de plus en plus forts. On est d'accord. Il faut juste pas se prendre de coups, parce que ça fait très très mal les coups. Et on va tous les stats. Level up. Ah parce que du coup il y a des niveaux aussi donc du coup on doit, on doit les taper plus fort au bout d'un moment. En fait c'est juste super. C'est juste en fait super dur. Là, il m'a été incroyable, lui. Ouh Moi, ouais, con ouais, On en a fait que la moitié. Et comment je regagne de la vie, moi, dans tout ça Parce que du coup, j'ai quand même une belle équipe de, de rigolos hein. C'est pas facile d'éviter les cailloux quand, quand, quand, quand t'as 40 000... Euh... Ah non, il y en a un là-bas il est en train d'attaquer mon diamant, mon diamant il a une vie hein, on est d'accord. Il peut mourir, et d'ailleurs il a perdu je crois la moitié de sa vie. Ah je me suis fait démonter Non Non ah merde, il y avait marqué acheter des améliorations, il faudrait que je voie si je peux, si je peux améliorer mon perso parce qu'effectivement c'est la merde. On va essayer. Hein. Bon, déjà je prends trois petits bonhommes avec moi pour se refaire la vague. Puis on va voir ce qu'on peut faire. Alors du coup je parle pas beaucoup euh, parce que c'est vraiment prenant comme jeu. Mais euh, je pense que je peux faire quelque chose de mon or mais je sais pas encore quoi. Je pense que tout l'or que je suis en train de gagner à chaque fois là, est récupérable. Par contre, euh, je pense qu'il faut que je. Pour invoquer des petits bonhommes. Ah parce que j'ai déjà mon équipe pleine en fait, ah c'est pour ça. Je peux en avoir que 3. Je pensais, je pensais qu'on pouvait en avoir plus, mais je pense qu'en fait non, on peut en avoir que 3. Ah merde, ah non mais j'ai vraiment recommencé. Je me disais tiens c'est facile, c'est bizarre. Et en fait non c'est facile, c'est normal parce qu'en fait j'avais que... que 3... En fait j'avais recommencé de, euh, depuis le début quoi. Donc après il vient tout seul hein. mes petits bonhommes montent en level. Euh, voilà, ma jauge elle ne me coûte rien à faire. Mon diamant se fait attaquer. Donc c'est mon bonhomme à moi, qu'il faut surtout pas qu'il me euh, Ouais mais je crois qu'en fait je vais pas y arriver en fait. Hein. Parce qu'en fait mon bonhomme il est déjà à moitié mort et que j'ai absolument aucun item qui peut me redonner de la vie. Et que quand il y a des level up, et ben ça augmente pas ma vie. Moi, quand. Voilà. Et c'est sur le troisième que je suis rip et je vois pas comment je vais pouvoir. Euh, comment je peux mais, Enfin. Comment je peux augmenter ma vie quoi. Il a pas l'air d'avoir de moyens. Euh, à moins qu'il y ait le diamant qui puisse m'en redonner, je ne sais pas. Ah voilà, mon bonhomme il s'est fait décapiter. Voilà. Alors on va voir, acheter des améliorations, on va voir ce qu'on peut faire. Parce que là c'est un peu de la merde. <rire> Ouh. Alors c'est vraiment bizarre comme jeu quand même. Alors on va voir, ah bah tiens mon archer peut être augmenté. Mon mage noir, oui. Ah voilà, j'ai je... augmenté mon archer. Et là, on peut jouer Donc là, on est toujours sur du matin. Je forme mon équipe. Ah, c'est un peu mieux Je comprends un peu mieux la logique du jeu. Donc c'est bien un, une sorte de tower defense, mais dans un mode qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, Donc ouais, je, vais, je vais appeler mon, mon archer. Je vais en appeler trois, parce qu'ils qu sont bons. Voilà. Et je devrais aller un peu plus loin, normalement. Si je démonte de l'ennemi plus facilement, ça devrait être plus sympa. Je vais au moins essayer de, de gagner ça. Oh putain. Tu il fait des solos. Ah oui d'accord là voilà, il fait des solos. Je sais pas à quoi ça peut servir mais en tout cas il en fait. Oh putain oh putain oh putain il me tire dessus. oui ça. Il me tire de vachement loin et je les vois pas il me tire dessus. Ouais, je, je me sens déjà un peu plus efficace, on hein, est d'accord. Que... Quand même un peu plus. Hein. Voilà, donc là j'ai déjà 125. Donc on va faire ça en fait. Hein, Il voilà, faut juste améliorer ses troupes en fait hein, pour survivre. Rien d'extraordinaire. Donc, euh, et ça va, je suis pas en mode insane. Il hein, n'y a pas de mode facile. Euh... En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt. On les attend. va bientôt surattaquer s'il y va pas voilà voilà qui est un peu mieux donc là j'ai quand même des équipes qui sont quand même un peu plus fortes que tout à l'heure après mon ennemi a l'air d'être un peu plus fort aussi donc c'est pas forcément étonnant Je suis pas forcément étonné. Euh, par contre, euh, ouais, par contre, il faut que je ramasse bien les pièces quand je les tue parce que sinon ça sert à rien. Ah putain. Sinon, si j'ai pas au moins les pièces pour moi. Me... Hop. Non mais voilà, euh, je pense que c'est un peu plus facile avec des, avec des équipes qu'il faut monter. Par contre c'était pas, pas forcément indiqué donc je trouve pour ce côté-là je trouve pas ça super pratique. Par contre euh, comment j'essaie sais euh, où, où se finit la vague, quand se finit la vague, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un indicateur Voilà mon diamant il s'est pas fait attaquer une seule fois, euh, j'ai pas perdu un seul homme. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Et je pense que ça va être de plus en plus dur, ça c'est sûr. Alors il y aura des boss, ce qui n'est pas possible. Allez, on va essayer de passer cette vague-là. Je sais pas si je peux acheter des améliorations en même temps que je joue. C'est pas du tout. Ah je me suis pris un caillou. Je me pris un caillou dans la face. Ça fait mal un caillou dans la face. Ou voilà je pense qu'on va essayer d'aller au moins jusqu'au boss avant de finir cette partie là. Oh putain c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou Mon dieu c'est quoi ce truc Il a intérêt à me donner beaucoup de pièces, il m'en a donné beaucoup. Lui il m'en donne 30, il m'en a donné 60 le solo. Alors après c'est juste le déplacement qui, euh, qui est un petit peu long La musique sinon est très très bien, le jeu est très très bien Je pense que voilà, nouveau, débloqué, unité, ah Donc j'ai une petite dame avec moi, oula Ça pue le bassin, putain putain Oh non, elle nous donne de la vie ma pote, ma pote qui vient de crever, elle nous donne de la vie. Par contre le boss il cherche absolument pas... Il cherche absolument pas à détruire le diamant, par contre il cherche à me tuer moi, on est d'accord. Donc ça il y a moyen de le battre je pense quand même. Il pas content, il est pas content, il est pas content, il est pas content. Il reste plus beaucoup de vie, il reste plus beaucoup de vie. On va arriver à le démonter. Oui. Et il nous donne une caisse avec plein d'argent. Ah oui, je vais pouvoir monter mes unités, je vais pouvoir monter mes unités, ça va être bien. Ça Va être très bien ça. Hop, euh, et j'ai un succès, donc j'imagine voilà midi. Donc j'imagine voilà on est passé, on a passé la matinée. C'est bon. bon. Par contre du coup, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ce truc le truc qui me lance des lasers, là, on dirait, avec ses yeux, on dirait, Superman, week Ouais, tu t'es pris pour Superman, toi. Allez, ça. Par contre, pas, j'ai pas l'air de pouvoir acheter des améliorations euh, tout de suite, tout de suite, quoi. Allez, ouais, je trouve ça plutôt bizarre. Allez, reviens là, toi, reviens là, reviens là, je vais te tuer, je vais te tuer ta race. 24 Ah elle donne de la musique c'est bien c'est bien Même si euh, bah, du coup j'ai une nouvelle unité mais je peux pas l'avoir là Parce que sinon j'aurais appelé une guérisseuse en plus quoi Parce qu'elle est quand même un petit peu crevée ma unité, hein. faut, faut quand même se le dire Ah putain, il y en a un qui est parti là-bas. Il y en a un qui est parti, il y en a un qui est parti là-bas, il y en a un qui est parti là-bas. Vas-y, crève-toi. C'est bizarre comme jeu. C'est une sorte de mélange de plusieurs autres jeux. On a l'impression qu'il s'est passé un truc. Yolo, entre les, entre les boules de feu qui brûlent. <tos> Comment je fais pour.. Est-ce que je peux. Non, il n'y a, a pas de.. Je peux pas améliorer mes unités maintenant, quoi. Il faut que je meure pour améliorer mes unités. Ou alors je suis bête, c'est rien, y'a un truc qui m'échappe. Qui hmm. En tout cas j'ai 106 notes de musique et je sais pas quoi qu'en foutre. Ah voilà, mon bonhomme il est mort des améliorations parce que du coup j'ai gagné plein de pièces voilà. après je pense qu'on va s'arrêter juste là je vais essayer juste de voir les améliorations euh... Baguerreur, mage noir octodad. il n'a pas de prix voilà je peux pas encore le prendre à ah, oui, ce qu'il me faut un niveau un level suivant donc là le tout le but du level putain 1200 là. oh le salaud oh Et maintenant il faut 2500, pour l'augmenter lui. Il pas semblant le petit archer là. Donc du coup on peut jouer le midi, et du coup je peux sortir lui pour prendre elle. Voilà, là, je, trouve ça, je trouve ça plutôt mieux, à pouvoir au moins servir à quelque chose et je vais peut-être éviter de crever tout le temps. quoi. Temps à autre. Ah, bah j'aurais dû prendre directement les trois. Après, euh, je pense que ça va aller parce que je, comme je les ai améliorés. Ah, ta mère Oh, ta mère Oh, il n'y a que de ces salauds Il n'y a que de ces salauds là. Ah putain mais il y en a partout, il n'y a que ça, en fait j'ai droit qu'à ça là. Donc voilà cette unité là est indispensable, l'unité de soin elle aurait dû, selon moi elle aurait dû, être, elle aurait dû être là dès le début parce que ça, sans mon unité de soin ben j'ai l'air con en fait. Hein. Parce que je, je pouvais pas me soigner ne serait-ce que, serait que mon personnage principal, et mon personnage principal c'est quand il n'est pas là que je meurs, donc bon bah, ben, c'est quand il meurt que, que la partie se termine. Donc Du coup je trouve ça vachement dommage. Et donc là, je vais de me faire démonter mon personnage principal. Mais, mais voilà, mais ça va pas m'avancer parce que j'aurais dû prendre trois archers dès le début. Euh... Hop. Voilà. J'aurais dû prendre trois archers dès le début. Voilà, on va s'arrêter là sur Barbarian, Si vous voulez jouer, ben, ben je vous laisse le choix d'aller le trouver sur Steam. Il est sur Steam. Euh doivent pas être cher je crois euh, je me souviens plus du tout c'est le genre de jeu que vous avez en indépendant que vous trouvez assez, assez facilement à quelques euros voire même des fois moins d'un euro donc euh, je vous conseille de l'acheter euh, en tout cas moi moi je le trouve bien je sais pas si vous me voyez bien euh, dû au fait qu'il n'y a plus de lumière chez moi je vous dis à bientôt sur euh, pour un nouvel épisode de, de stage 1 euh, si vous avez aimé euh, ben bah, aimé euh, si vous n'avez pas aimé mettez un pouce rouge Mettez surtout des commentaires si, euh, pour me dire ce que vous en pensez, ça pourra, euh, permettra de s'améliorer. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut